Bonjour, euh, je m'appelle Margot Votero et j'ai 17 ans, Donc, euh, je suis lycéenne euh, en terminale au lycée du Diwa, dans la Drôme. Euh, je me suis engagée l'année dernière dans l'association euh, Les Mains du Diwa et aujourd'hui je suis euh, trésorière. Bonjour, je m'appelle Louis Taillon, j'ai 17 ans et je suis euh, en terminale au lycée du Diwa. Je suis Noélie Gautier et euh, je suis dans la commission budget. J'ai oublié un petit détail, je ramène le fun dans l'équipe. Moi je m'appelle Lucine Bourrin et euh, cette année je suis engagée dans l'association Les Mains du Divois en tant que responsable de la communication externe. Nous menons depuis maintenant un an euh, un projet qui s'appelle euh, les... la Cité de l'Espoir. C'est un projet qui a, pour, euh, qui a pour but de reconstruire un, un moulin en, en Bosnie-Herzégovine en juillet 2021. Mais en fait c'est aussi euh, redonner vie euh, au village de Cassapic parce que le moulin, c'est un moulin à eau qui servira à produire de la farine, mais aussi à produire de l'électricité. Et euh, depuis 2012, on entend parler de ces projets qui se montent et qui se réalisent depuis plusieurs années. Et euh, quand est venu notre tour, on s'est dit, euh, pourquoi pas nous euh, On avait envie de s'engager déjà. Et donc, en fait, la restitution euh, du projet euh, Réfectoire plein d'espoir, ça a été vraiment euh, l'élément euh, déclencheur. Donc du coup on a décidé nous, de partir pour des valeurs, pas pour partir vers une destination. Euh, on s'est dit au final qu'on voulait partir pour des valeurs écologiques, mais aussi des valeurs de rencontre, de transmission de mémoire. Et euh, d'abord euh, d'être motivé, parce qu'un euh, tel projet ça va forcément demander du temps. Il faut être organisé pour mener à bien un tel projet et on a fait plusieurs commissions donc la commission budget la commission communication externe et interne aussi qui est très important pour pouvoir réussir et mener à bien tous nos dossiers et il a fallu aussi chercher les financements savoir par qui on voulait être financé et je pense aussi quelque chose à rajouter c'est que dans un tel projet il faut être patient en tout cas une des principales difficultés ça a été au niveau de la communication. Et on faisait des réunions où on avait chacun un post-it, on faisait les pour et les contre. Et au final, on arrivait à peu près à tous se mettre d'accord, à chacun pouvoir argumenter, tout le monde écouter tout le monde. C'est déjà de trouver des contacts locaux sur place. C'est assez compliqué parce que du coup, c'est un pays euh, qui, est, qui est assez éloigné de la France. Notamment une euh, qui, qui a consisté en moins 7000 euros. Donc il a fallu rebondir, trouver d'autres financements, mais on y croit. Je pense que c'est d'avoir découvert la vie associative, m'être engagé en tant que secrétaire général dans l'association. Ça a été de mener des actions de sensibilisation envers les lycéens et collégiens de notre cité scolaire. Enfin, c'est le travail en fait qu'on a fait en communication externe de m'être impliqué dans une association et d'avoir vu comment ça fonctionnait et de la faire fonctionner nous-mêmes entre jeunes. Déjà, il faut oser se lancer, il faut oser rassembler d'autres personnes, aller voir des adultes. Et croyez en ce que vous voulez réaliser. Euh, N'hésitez pas à aller rencontrer des intervenants jeunesse qui sont sur, sur tout le territoire pour vous aider à réaliser ces projets. Ils sont là, ils sont là pour ça, pour vous accompagner dans vos projets. Et donc, euh, allez les voir, présentez votre projet et parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis ou même à des connaissances parce qu'ils peuvent être intéressés. Oui, il va y avoir des désillusions, vous l'avez vu, on a traversé certaines difficultés. Je pense qu'il faut garder en tête l'objectif final et être optimiste et euh, se dire qu'à la fin, on fait un beau projet. Et euh, lancez-vous <rire>